Hello Albanique, homme un un Va tout chôber Rokali va chôber j'ai nonuï na tout qu'être à l'affût pour Va y oui, va y na faire un va faus démar. Bati fem kitid s likafi. Bat se vkou nayem ba in fa veyey tama aktou rakeno kol o galey ba tiuti yo. Bat se go mejinon vo sendaf ou galé va in douyou bam jouk viey va in diski. Dachevielle, yann katirvas, barça san amboye chel si usse. Va tour d'assico va au sucre 8. Ta favera va ino. Va volvo de diski. Nou me va Au sucre d'afmer. مامي وفاخه نوتير في ياليتي شوال